Bonjour la Laframboise, bonjour depuis bah, le Canada, où tu, oui. tu vis, où tu habites. Tu es, euh, en fait, euh, je, je vais ah, très vite t'introduire pour qu'on puisse commencer à parler plus, plus à fond de, de ta littérature. Donc nous te recevons en tant qu'autrice, de, de, donc je disais, euh, tu, tu, tu te définis comme franco-ontarienne, tu pourras peut-être nous en parler après, tu es romancière, nouvelliste, tu es aussi bédéiste, blogueuse, tu es éditrice, donc tu as beaucoup d'arcs, de, beaucoup de, comme on dit, de, de cordes à ton arc, pardon. Tu animes aussi des ateliers littéraires et scientifiques en direction du jeune public, des scolaires. Oui. Tu écris en français et en anglais. Et euh, on parlera aujourd'hui de ton dernier roman, donc « Le secret de Paloma », qui est édité chez euh, David, aux éditions David, qui est euh, indiqué comme indicateur franco-ontarien. Franco Donc, ce n'est pas un Québécois, c'est un ontarien. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, on, on peut commencer. Si tu veux te présenter un peu, nous parler du format de tes textes. Après, on parlera de la SF plus en littérature et puis euh, de, de, de, de choses plus spécifiques à ton roman, hein, bien sûr. Vas-y, je te donne la parole. <rire> je vais essayer de le faire le plus court possible. Euh, euh, moi, c'est ça, j'ai toujours aimé... Euh, j'ai commencé par, comme auteur de bande dessinée parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires depuis que je suis à l'école. Et euh, j'ai toujours aimé aussi explorer de nouvelles civilisations, euh, de, de, de, nouveau, de nouvelles façons d'être, des, des problèmes. Quand j'étais à l'école, malheureusement, euh, au moment où j'aurais pu commencer à écrire, les seuls auteurs qu'on admirait, c'étaient des auteurs blancs, européens, français, morts depuis longtemps, et puis c'était ça, la littérature. Alors que moi, j'aimais Asimov, j'aimais les, les histoires de vaisseaux spatiaux qui se tiraient dans l'espace, je voulais de l'action. Puis là, mes, mes professeurs de littérature disaient « ben non ». Et pourtant, je n'avais pas de difficulté pour écrire. Alors, pendant plusieurs années, ben, j'ai fait de la bande dessinée. Euh, je suis aussi géographe et ingénieur de formation. Euh, J'ai offert aux employeurs toutes les occasions de m'employer, mais malheureusement, je n'ai pas continué dans ce domaine parce que j'avais peut-être un caractère un petit peu trop fantaisiste. Alors, euh, donc, euh, ce que je fais en ce moment, je suis à temps plein écrivaine et euh, en même temps, ben, je suis sur un petit contrat de bande dessinée en ce moment et ben, j'écris des, des histoires courtes, des histoires longues. Euh, je dessine aussi des histoires. Puis euh, donc, euh, en ce moment, ben, je suis... J'aime beaucoup parler, quand je parle aux jeunes de littérature, j'aime bien parler de la crème glacée littéraire parce que je suis très consciente que euh, comme auteur de science-fiction, notre pointe de tarte du public, elle est très mince par rapport à d'autres genres littéraires. Alors, euh, j'ai commencé à expliquer aux jeunes, que, que, comment euh, qu'est-ce que c'est que la façon de raconter des histoires en science-fiction et que c'est pas si différent des autres genres littéraires oui tout à fait d'ailleurs il y a de, des auteurs qui sont passés du côté de la grande part de la tarte et qui sont oui. des, de, de, qui écrivent effectivement de la science-fiction euh, donc toi c'est c'est vraiment de la science-fiction donc il y a oui. tu, tu n'es pas dans le, le reste Alors, de l'imagination rien... oui mais j'essaye je lis de tout je lis beaucoup de fantaisie, mmh. de fantastique. Je lis de toutes les saveurs de la crème glacée littéraire, parce que pour moi, les livres, c'est comme la crème glacée, il y a beaucoup de saveurs. Puis en même temps, j'écris surtout de la science-fiction, mais j'ai quelques histoires un petit peu avec un peu de magie. Euh, j'écris qu ce que j'ai envie d'écrire. Alors, il y a certaines histoires où il n'y a pas de magie du tout. Euh, par contre, par exemple, j'ai une série sur une ornithologue amateur et de faire une série de petites nouvelles très courtes, euh, généralement très encourageantes aussi. Euh, oui, alors on va passer au vif du sujet. Voilà, alors donc, euh, en fait, euh, quand tu écris, euh, tu, tu écris pour la jeunesse, tu m'avais expliqué pourquoi. J'aimerais bien que tu nous réexpliques ce qui en science-fiction t'intéresse et qui t'amène à écrire une littérature qui est lisible. Parce que quand j'ai lu euh, « Le secret de Paloma », que j'ai eu le plaisir d'avoir en avant-première, euh, ce n'est pas du tout… Euh, je ne me suis pas sentie comme lisant un livre pour enfants. Si, ah ben je peux dire. Donc, c'est là où si tu pouvais développer un petit peu l'ASF, la jeunesse et pourquoi oui, écrire de l'ASF. La euh, sans trop bafouiller, les amis. Et mmh. euh, merci à vous qui, qui écoutez en direct là, et, et en différé. <rire> euh, regardez, quand j'étais adolescente, d'abord, premièrement, j'écris pour moi. Je n'ai pas écrit, euh, parce que c'est l'autre roman que j'ai, c'est cet éditeur-là. Je n'ai pas écrit mes livres en pensant que je vais écrire à des ados de 14-15 ans. Non, d'abord j'ai écrit des livres que moi j'aurais aimé lire quand j'étais adolescente. Euh, yes. Donc j'écris pour moi, j'ai une façon d'être. Euh, et quand et je dois dire deuxièmement, deuxième grand secret, je ne comprends pas les adolescents. Et quand j'étais adolescente moi-même, je ne comprenais pas plus. <rire> Alors, euh, ça a pris énormément de temps avant de s'apercevoir que, que j'étais probablement suspect de l'autisme en plus. Euh, donc, finalement, euh, qu'est-ce que je fais, moi? C'est ce qui m'intéresse. Ça m'intéresse de parler des problèmes sociaux quand je vois un défi, euh, le parler d'environnement. Euh, dans le cas du secret de Paloma, on a, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une planète isolée. Euh, la, la pression de l'air diminue drastiquement le soir et il faut que les mmh. gens se réfugient dans un abri euh, pressurisé avant que le rideau se ferme. Et donc, euh, et comme il y a des gens, que ce sont des conditions difficiles, c'est un petit groupe, il y a des gens qui déjà sont partis, ils ne sont pas revenus. Et là, la narratrice de l'histoire qui s'appelle Alouette, euh, elle est en colère parce que sa meilleure amie, elle est partie au désert et elle n'est pas revenue. Et c'est le début du roman, donc je, je, je ne ai du rien. D'accord. Et en fait, euh, puisque tu parles de, de cette nature un peu étonnante, euh, on, on voit dans ton roman, euh, et même dans, dans un autre texte que j'ai eu le plaisir de lire qui s'appelle « Les hommes, euh, les femmes pardon, viennent de mars, mars. », voilà le contraire, euh, c'est euh, justement le voilà. <rire> qui et est le dessin était de un... moi aussi d'ailleurs <rire> Donc euh, voilà, et, et du coup, c'est cette façon que tu as de construire des univers euh, qui sont complètement imaginaires, puisque ces planètes, on ne sait pas du tout comment elles sont, euh, qui sont colonisées par euh, l'humanité. Mais c'est tellement précis qu'effectivement, il y a un travail de géographe, de peintre, de dessinateur. Et, et, et... On... et ben, vas-y, explique-nous comment tu, ah oui, tu imagines Je... tout ah, ça quand j'étudiais en génie civil, et puis un petit peu avant ça, en géographie, euh, mon rêve, c'était de, de travailler, de contribuer à la science avec un grand S.C. Et malheureusement, ça, c'est pas produit comme ça. J'ai fait deux maîtrises et j'ai pas réussi à publier. Et euh, les, les scientifiques, parmi ceux qui écoutent, vous savez qu'il y a le publier ou périr. Ben moi, j'ai péri. Là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, que tout ce que j'ai appris ne sert à rien. Donc, c'est intégré. Et je ne fais pas d'effort euh, conscient, à part que je vais vérifier mes sources là, la plupart du temps. Et euh, je peux vous dire que dans Le Secret de Paloma, euh, j'ai expliqué qu'en quelques minutes, tu te retrouves du, euh, au niveau de la mer. C'est comme si tu passais du niveau de la mer au sommet de l'Everest en quelques minutes. Et, et ça, ça m'est venu de, de, cette horrible, de cette terrible photo de la file d'attente au sommet de l'Everest. C'est une montagne ah, je... que j'avais envie de grimper quand j'étais petite. Là, je me suis dit non, vraiment, non. <rire> je vais la laisser tranquille, les montagnes. Euh, bref, pour revenir à là, ça, c'est que euh, j'aime beaucoup, moi, euh, aborder des questions, mais je change la société et la culture. Euh, par exemple, j'ai une série qui se passe dans une civilisation de super jardiniers avec un adolescent qui s'appelle Chaas, euh, qui est un garçon dans une civilisation de super jardiniers. Et Sha'as a un caractère un petit peu volcanique, il est très impulsif. Et dans cette civilisation-là, il y a énormément de différences, entre autres que les gens font de la, un petit peu de photosynthèse avec leur peau, donc ils ne mangent pas sucré. Alors, euh, ceux qui mangent du sucre, c'est ceux qui, ont, qui sont malades, par exemple. Euh, il y a beaucoup d'autres euh, différences. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai euh, une bande dessinée, sur le, une couple de bande dessinée sur le sujet aussi. Euh, bref, euh, je ne manque pas de, de, de petites choses. Alors, j'aime toujours imaginer la dernière chose que j'ai envie d'écrire. Euh, je m'excuse pour les adolescents qui ont manqué leur balle de finissant. Euh, à cause de la pandémie, pour dire ça. Mais la dernière chose que ça m'intéresse d'écrire, c'est comme une fille qui s'inquiète parce que euh, le, le, le garçon qu'elle regarde depuis le début de l'année, il ne sera peut-être pas à son bal de finissant. Et puis, euh, ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si ça se passe sur une autre planète, dans une autre culture, euh, là, ça devient très intéressant. Euh, ma, je donne l'exemple d'une civilisation de super jardiniers. Les garçons portent les cheveux très longs, euh, des tresses, comme les amérindiens. Et puis, les filles ont les cheveux courts. Alors, c'est les petites filles qui tirent les tresses des petits garçons. Je peux juste montrer un, un, un ah, des filles oui. de cette civilisation. Oui. Montre-nous bien. Montre-nous bien. Ben, c'est ça. Là, parce que là, je ne veux pas hein, imposer, mais disons, Non, non, mais c'est intéressant. Oui, oui. De ...deux personnes dans cette civilisation. Et la personne qui a le plus de tresses, c'est le plus important. Ah oui. Et mon jardinier a une tresse. Puis, évidemment, euh, Chasse, en passant, c'est le petit Anna que vous voyez ici, là. Ah. Ça, c'était quand il était un petit gars tannant. C'est un préquel des romans de la série de romans, qui était une série de, de cinq romans. Là, là j'en montre juste deux, là, il y en a cinq. D'accord. Donc, il y a tout une, un, un univers que tu as construit, sur ah, lequel mais... tu as écrit. C'est toujours la même histoire, le même personnage, ou tu… Euh, ben où là, tu es... la, la série de chasse, c'était ce garçon-là. J'ai une autre série qui s'appelle « Les voyages du Jules Verne »,« Jules Verne » étant le nom d'un vaisseau spatial. Là. Euh, ça, c'est un des livres de la série. Ah. Euh, ça, encore là, c'était des adultes parce que j'écrivais, pour moi, euh, « Les pièges pour le Jules Verne » et les autres romans. « Les voyages de Jules Verne euh, »,« Jules Verne » étant le nom du vaisseau, c'était pour moi que je l'ai écrit. Je ne l'ai pas écrit pour des enfants. Mais la façon dont j'écris, c'est un petit peu comme peut-être l'ancienne collection blanche d'anticipation. Les romans d'aventure, tu peux les lire. C'est comme euh, que, quand j'étais petite, je lisais des Bob Moran, puis euh, bon, c'était des adultes qui s'en passait, mais c'était comme assez pas trop compliqué à lire finalement. Alors, c'est un la même chose, c'est que je m'excuse pour mon cher public adoré. J'écris d'abord pour moi, mais par contre, avec le temps, tu t'aperçois que tu as une personne qui te lit. Et euh, ça se peut que mes premiers romans étaient très complexes parce que je suis comme n'importe quelle personne qui est un, euh, ce qu'on appelle un geek de science-fiction. Là, Moi, je suis poétieuse sur les détails. Hein. Et puis, euh, ce qui fait que des fois, je, je vais compliquer les choses. Et je me souviens que dans la pour le jeu de verre, j'ai tout expliqué comment le vaisseau fonctionnait. Alors, je, je remercie les lecteurs qui ont poursuivi la lecture. Aujourd'hui, je m'aperçois que euh, je vais vous donner l'image d'un arbre. Euh, que lire un livre, c'est comme essayer de grimper un arbre. Alors, des fois, il y a des arbres qui sont très difficiles à grimper. Euh, quand j'étais petite, je grimpais euh, sur n'importe quelle sorte d'arbre, même quand il n'y avait pas de branches, que le tronc est lisse et j'étais capable de grimper. Mais pour euh, l'électorat, et pas particulièrement, là, justement, parce que j'ai des adolescents et des jeunes qui me lisent, bien, c'est bon de mettre sur le tronc d'arbre, qui est un peu lisse et décourageant, quelques branches. Pour aider lecteur à grimper une branche à la fois, et puis se rendre enfin, dans, la, dans, dans la cime de cet arbre, et puis pouvoir regarder tout le paysage qu'ils ont parcouru en lisant le livre. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait avec presque tous mes livres récents, dont, la quête de, le, le, dont le, le secret de paloma. paloma oui. Et puis, c'est construit comme l'univers du secret de paloma s'il construit une petite pierre à la fois. Oui, et puis tu as, là où tu parlais de l'ingénieur tout à l'heure, oui. euh, c'est plus, euh, ça se voit peut-être davantage dans, euh, dans, dans, ma, dans les femmes viennent de Mars, où il y a effectivement des, des machines, il y a une technologie, oui. et puis l'héroïne est finalement très douée. Euh, oui. Et du coup, c'est assez intéressant aussi d'avoir cet aspect euh, un peu de machinerie qu'on comprenne. Bien, c'est ça. Et ah. euh, Aussi, c'est en même temps. Euh, je juste remarqué, moi, je n'oublie jamais les personnes. Puis, euh, euh, c'est une héroïne qui est assez lourde. Sur Mars, ce n'est pas un problème. Alors, c'est un truc contre la grossophobie. Ah, oui. horreur. Euh, J'ai des frères. Et, euh, euh, et puis aussi, ben, dans, euh, parlant de machine vois-tu dans « Monarque des glaces » là, c'est pour ça que vous voyez le gros papillon à côté, euh, à côté de moi. Euh, c'est euh, de la crime friction donc euh, qui a été publié dans la revue Solaris et puis plus tard dans la revue Galaxy. Et la version anglaise est sortie aussi dans une revue américaine. Alors, j'ai ma petite compagnie, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai réimprimé les deux. Parce que comme ça fait longtemps, vous n'avez plus les textes sous les yeux. Alors, pour les intéresser, ben, c'est disponible à près de ma petite compagnie. Ah, ah. ton travail d'éditrice que je citais tout à l'heure, oui. Et, euh, et en fait, euh... oui. le plaisir de faire tout le montage, je le fais vraiment pour le plaisir parce que regardez l'épaisseur de ces livres, ce sont des nouvelles, mes amis. Mmh. Alors, il euh, n'y a aucun éditeur qui peut sortir comme 2000 copies de tout ça, puis l'envoyer en distribution, ça va tout s'abîmer euh, sans se ruiner. Alors, donc, je ne suis pas en concurrence directe avec mes, mes éditeurs chéris. <rire> Parce que les autres voyez-vous, ça, c'est un, un bon livre, là. Donc, vous en avez pour votre appétit. Hein? <rire> oui, oui, puis c'est un bon livre, effectivement. Et, et en fait, quand tu, tu écris, là, tu viens de nous dire, « Le monarque des glaces », par exemple, oui. tu l'as écrit euh, dans les deux langues Oui, c bien euh, toi je l'ai l'as écrit en France. Attendez, si je me souviens bien, je vais l'avoir écrit en français. J'ai publié un Solaris et plus tard, je me suis dit, tiens, je vais le, je vais le traduire. Et je l'ai, euh, lui, il est sorti dans Abyss et Apex euh, 2000, en 2018. et lui, il est sorti dans Solaris en 2012. Puis un petit peu plus tard, il est, attends, en 2010, dans Solaris, en 2012, dans Galaxy, un euh, spécial, reprint. Mm -hmm. Puis c'est une histoire que j'ai publiée, euh, que j'ai décidé de monter. Et évidemment, c'est en électronique, mais ce que ma petite maison fait, qui s'appelle écofiction. D'ailleurs, il y a beaucoup de papillons, parce que la, cette maison-là. Et puis ce que je fais qui est très spécial, regardez à la fin, c'est parce que je sais que c'est un tout petit livre. Alors, je laisse, je permets à mes lecteurs de se passer le livre. Alors, c'est une chaîne d'amitié. Oups, je pense que, oui, liste d'amitié. Et un, un livre, c'est ça, je, moi, je suis vraiment très écologique dans ma façon d'éditer, c'est que je m'arrange pour que les gens puissent se passer le livre. Oui, <rire> on va revenir sur notre... Alors, on va revenir à Paloma, donc. Ah oui. euh, Dis-moi, c'est que Paloma, c'est une histoire qui est très intéressante, parce que, enfin, en, en, en plus de, du fait que c'est un beau texte, c'est une, une petite communauté qui se retrouve sur une planète dont non seulement euh, ils risquent des chocs euh, qui peuvent être mortels s'ils sont le soir, euh, oui. euh, s'ils ne sont pas rentrés à temps dans l'abri pressurisé, c'est en fait comme s'ils vivaient oui. sur Mars en gros, mais en même temps, euh, c'est une planète qui perd son eau, qui n'a pas de végétation et on essaye d'acclimater. Donc c'est ton idée du jardinage, si tu pouvais développer un peu, parce qu'il y a des scènes assez pratique et parfois un peu dégoûtante si on peut dire quand ils fabriquent leur, <rire> Le leur terreau au final voilà leur compost. Mais, mais, écoutez, je, ce que je vais faire, c'est que euh, ça fait longtemps que je m'intéresse à la permaculture et puis à d'autres sujets. D'ailleurs, vous avez eu. Euh, je je veux écouter les vidéos justement parce qu'il y a des personnes qui ont fait des présentations, mais je dormais pendant ce temps-là. Ah. Oui. Euh, oui, ça me. Ça fait partie des, des petits détails techniques. Euh, euh, par exemple, le compost. Ils n'ont pas d'insectes et de vers sur cette planète. Alors, euh, ils vont. Euh, ils euh, ont cultivé des champignons qu on a, que, qui sont surnommés les champignons tricheurs pour aider à, à amender ce compost pour le transformer finalement en terreau fertile. Ben, ça, c'est un des exemples. Et euh, si on parle justement de, de, de jeunes, cette, cette société-là, évidemment, les adultes, il y en a qui sont un peu déprimés parce qu'ils s'attendaient à vivre dans des meilleures conditions. Et là, à cause de, de phénomènes qu'ils ont pas, qui hors de leur contrôle un peu, et de chutes de météorites, euh, là, euh, ils doivent vivre sur cet abri et dans des conditions où tout le monde doit faire des corvées, des choses comme ça. Et euh, les jeunes, eux qui sont nés, sur le vaisseau et puis ensuite sur la planète, qui n'ont jamais connu d'autre ciel que le ciel orange-rouille de ses rails, eux autres, ils trouvent ça difficile. Alors, c'est un gros défi parce qu'ils vivent évidemment la, la, toutes les mêmes crises de l'adolescence qu'on vit, de découvrir finalement son absence, son manque de pouvoir. C'était le gros problème de toute personne qui grandit en ce moment. C'était de savoir que tu n'as pas beaucoup pouvoir sur le monde autour de toi. Tu as un peu de pouvoir sur toi-même, mais très peu sur le monde autour. Et c'est un, un défi. Euh, juste à, pour passer à, à l'autre sujet, c'est que la santé mentale est très présente. Ah. Oui, est oui. Mmh. oui, oui. Oui, ben parle-nous-en, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans ce genre de littérature. C'est ben, comment la communauté essaye de ne perdre personne. mais ben c'est ça. C'est voilà. que ça, savoir s'occuper des gens. Euh, parce que d'abord, ça, c'est quelque chose, c'est juste une réflexion qui m'est venue à l'esprit en, en, en réfléchissant. Parce que là, quand j'ai commencé cette histoire, c'est une toute petite chose. Moi, je commence souvent une histoire par une image qui me vient à l'esprit. Et c'était l'image d'Alouette, la jeune héroïne de 15 ans, qui court. Et mm -hmm. elle se sauve du désert, elle court, elle a de l'eau, elle veut rapporter de l'eau à sa communauté. Et c'était juste ça. Elle n'avait pas. Et, et après ça, ben, en revenant, on, on enrichit parce que euh, c'est comme euh, une agrégation d'une planète à partir d'un tas de petits astéroïdes qui flottent mm -hmm. dans l'espace. C'est comme as la première idée, puis là, tu as un autre, un autre petit morceau qui tombe dessus, un autre petit morceau. Et là, ça, ça, ça, l'agrégation, ça fait. Et cette histoire, elle est devenue euh, cette, cette grande... Euh, ce, ce, ce drame psychologique, mais qui est en même temps aussi un drame avec la compassion et de l'amitié, parce que cette jeune fille qui est décédée dans le désert, on ne sait pas. Et on pense que bon euh, les, les, les, les, les chefs de la colonie disent « n'avait pas l'étoffe pour être euh, ». <rire> pour supporter les épreuves. Et là, Alouette, elle est furieuse parce que son amie n'était pas comme ça. Elle ne sait pas, bien sûr, euh, on est tous… Euh, là, là, je sais pas, j'ose parler de sujet triste les amis. C'est qu'il euh, y a eu, dans ma famille, il y a eu des suicides d'adolescents. Et ouais. euh, c'est très difficile. Et euh, il y a eu aussi des personnes qui sont décédées. Et puis, à un moment donné, je m'en suis aperçue comme trois mois plus tard. J'ai dit oh, « Mon Dieu !» Et puis, euh, ce qu'on sent, les émotions que la jeune fille vit dans cette histoire-là, c'est des émotions euh, qui, qui, qui sont arrivées dans ma vie. Euh, y compris, la, le, il y a à un moment donné, un adulte qui est nuisible parce que mm -hmm. bon, à cause de ses propres problèmes, fait du harcèlement. Et puis j'ai vécu ça aussi. Euh, et j'ai jamais dans un roman de science-fiction. C'est mon 20e roman pour on croirait que c'est mon premier. Je n'ai jamais puisé autant dans mes propres émotions pour écrire cette histoire. Et euh, toutes les personnes... Alors, Alouette est anxieuse, elle, elle subit subi de l'anxiété. Euh, il y a un jeune qui, lui, est très casse cou parce qu'il est très cynique. Et euh, lui, c'est qu'il est un peu bipolaire. Et je me suis aperçue qu'il y, y, y a vraiment la maladie mentale. La santé mentale est importante. C'est un groupe qui est soumis à des pressions. Alors, imaginez les pressions sur un globe de verre. Mettons, à un moment donné, le globe éclate. Ou euh, disons un verre qui se remplit. Vous remplissez votre verre d'eau à un moment donné, bien, il y a une goutte qui fait déborder le vase. Alors, Alouette, pour, juste pour revenir à la scène où on fait l'hommage à Alouette et le chef de la colonie, il a dit qu'elle n'avait pas l'étoffe. Enfin, il sous-entend ça. Il ne dit pas directement. Et là, Alouette, elle est fâchée. Elle dit non, Paloma était une fille forte. Elle faisait son mieux. et c'est euh, et si son verre d'eau a été, euh, peut-être, je ne sais pas c'est quelle goutte a fait déborder son vase, mais son verre était probablement beaucoup plus grand que le mien. Et c'est ça qu'Alouette euh, qu fait comprendre aux gens, c'est que des fois, on passe des jugements sur des personnes comme ça qui, qui sont déprimées ou qui prennent leur fille. Et ce n'est pas euh, ce qui arrive dans la vraie vie. Je m'excuse, je suis en train de bafouiller les amis. Je voulais pas parce que je voulais lire un, un extrait justement. Allez. Euh, juste un extrait très court euh, qui va vous faire comprendre. Alors là, euh, Alouette, elle est en train euh, de dire tout ça à cause d'un commentaire sur la bonne étoffe. Là commence, elle dit « Paloma était mon amie, elle était ma meilleure amie. » Et puis euh, elle dit « Je ne sais pas ce qui avait poussé Paloma à prendre sa vie, quel, braver, quel proverbial goutte de d'eau avait fait déborder son verre, ni de quel volume avait été ce verre, sauf qu'il était certainement plus gros que le mien. » J'aspirais une bouffée d'air et me lancer avant de changer d'idée. Paloma n'était ni faible ni fragile. Au contraire, elle était solide. Elle travaillait dur. Je crois, je pense qu'elle a enduré pas mal de pression sans jamais se plaindre. Et puis là, elle montre une vasque en, en pierre. Elle dit, même la roche la plus dure peut casser sous un coup de marteau bien appliqué. Personne ne peut savoir à quel moment ce coup, ce coup bas, sur, surviendra dans nos vies. Je ne pouvais pas finir mon témoignage sur une note triste, parce qu'elle regarde tout le monde autour d'elle. Ce dont je suis certaine, ajoutais je c'est que quand je me sentirai déprimée, j'aurai besoin de la présence de mes amis. » Alors ça, c'était quelque chose que je voulais… C'est un, un des messages du, de, que je pense. Alors Remarquez que quand j'écris, je ne pense pas à un message. J'ai écrit complètement cette histoire-là pour moi. Elle s'est écrite seule. Parce que la personne qu'on est, moi, je me nourris de lecture, je, je lis, j'écoute des films, je, tout comme vous tous. La personne qu'on est, c'est ce qui transparaît dans l'histoire. Oui, puis euh, en fait, on se rend compte que la science-fiction la plus intéressante, quand on en a lu beaucoup, beaucoup, c'est quand même celle qui part de, de notre réalité, de, de, de ce que nous sommes actuellement, puisque nous ne faisons que nous projeter nous-mêmes tant nous en tant que, sans changer, enfin, ce que nous sommes, si, si, si, si je ne bafouille pas, moi aussi. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a cet aspect sur la santé mentale, c'est assez creusé, hein, et en même temps, ça reste une histoire, il euh, euh, y a du mystère, parce que Paloma, on suppose oh, qu'elle s'est ouais, suicidée, vrai. mais on ne sait pas, en fait, en vrai, il euh, y, a, y, a, y, a y a tout un fil, elle cherche, à euh, Louer va chercher le journal intime de Paloma qui a disparu. Et puis là, c'est ça, et là il y a plusieurs personnes, il y a, il y a des adultes qui gravitent autour, des jeunes. et Moi, mes adultes, ils ne sont pas un carton-pâte. Ça, c'est quelque chose que mmh. je fais depuis le, Les nuages de Phénix qui était mon tout premier roman de, de science-fiction. J'avais mmh. des jeunes et j'avais jeune, des adultes et les adultes étaient très présents aussi. Ce sont des personnes complètes. Ce c'est pas, euh, je parle des ados puis les adultes, euh, <rire> non, non, j'y vais comme je l'ai senti. J'ai senti que toutes ces personnes-là avaient des pressions, ce ne sont des, pas des conditions faciles. Euh, c'est pour ça, euh, je pense qu'une personne, parce que moi, j'ai déjà eu des périodes ben, euh, où mon moral était très bas dans ma vie. Et puis, j'ai demandé à une, un jour, un psychologue, psychologue qui était très bonne, elle a dit qu'est-ce que c'est l'équilibre mental? J'ai aucune idée et elle, elle m'a répondu, l'équilibre mental, c'est simplement d'être présente à toi et aux autres. C'est-à-dire, tu es présent, tu, tu regardes un petit peu en face, là, de ce que, que tu les petites choses, les émotions, puis de ne pas faire semblant qu'on ne les a pas. Et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé de, de comprendre ça, parce que je, ce que je souhaite à beaucoup de gens, c'est d'être présent à eux et d'être présent aux autres. Ce n'est pas d'être parfait par rapport aux autres, mais c'est d'être juste là. Ah oui, c'est une, une belle image de, de l'équilibre, en fait. L'équilibre, oui. de toute façon, c'est d'abord un équilibre. De équ... oui. Et en fait, euh, donc dans, dans cette histoire, euh, il, y a, donc il y a un déroulement, donc on ne va pas le, on oui, va le gâcher, on va, on va laisser les gens découvrir, surtout que c'est vraiment, je, je conseille sa lecture, c'est un très beau livre, en plus on peut le trouver en format numérique, parce que oui. c'est le problème de la distribution, euh, euh, il y a l'Atlantique qui nous sépare et c'est vrai qu'on a du mal à voir forcément ce qui se passe de l'autre côté mais euh, il existe on peut le trouver en format numérique et donc euh, la fin de cette histoire est assez extraordinaire aussi donc, euh, et, et je ne vais pas la dévoiler non plus parce que euh, là du coup on retombe dans la, dans la SF <rire> et, et en fait ce qu'il y a c'est que ce que je, je, je, je me demandais en lisant, parce que l'histoire parfois il y a des passages très sombres hein. c'est quand même oui. terrible cette humanité euh, qui est partie pour, euh, pour, oui. pour s'installer euh, dans une planète toute neuve et qui se retrouve euh, à, à, dans des dortoirs enfin, c'est oui, quand même <rire> c'est pas comme ça qu'on imagine euh, sa vie dans le, dans, dans Mais... le... Autant aller sur la Lune quelque part, on est, ouais. on est, aussi, on est aussi enfermés. Mais en fait, c'est quand même très positif. Oui. C'est positif, ouais. c'est une situation difficile et ce qui va... Euh, à partir du moment euh, où les jeunes, enfin, de, de cette histoire, et Alouette apprend à, finalement, elle va poser des questions, à partir du moment où les gens se parlent un peu plus, euh, elle va découvrir des secrets. Les adultes ont des secrets aussi. Il y a des, ouais. deux, trois adultes là, qui, qui se révèlent peu à peu. Euh, et à partir du moment où, finalement, les gens se parlent et par la solidarité, par l'amitié et à l'amitié entre personnes imparfaites, ils vont arriver à, à se reconstruire. Euh, je fais une petite parenthèse rapide, euh, parce qu'il des adultes euh, comme... Pour, on est dans un grand groupe, hein, donc euh, sur 300 personnes, tu en, en as un adulte qui, qui pose un geste euh, inconsidéré, euh, puis Alouette, ça la fâche beaucoup. Et puis, à un moment donné, bien, ce, ça va être... La gestion de ça va se faire par la, la communauté. Et euh, ce que j'ai écrit, euh, c'était, Vous connaissez tous la phrase « ça prend un village pour élever un enfant ben, ». Moi, je l'ai retourné pour dire « ça prend aussi un village pour euh, réélever un adulte, pour reconstruire un adulte qui a été abîmé ». Et je pense que ça, c'est quelque chose à retenir en ce moment où on a tellement de, de problèmes qui, euh, qui essayent et de, de, de gens qui se blessent, parfois sans le vouloir. Là, euh, faut, on apprend à tous, on est tous en train de discuter pour se reconstruire sur des meilleures bases. Oui, ça c'est. Et, euh, et en faisant ça, en se reconstruisant en tant que personne, oui, ils sont amenés aussi à, à reconstruire euh, leur... Euh, leur milieu, leur environnement qui non, est quand est même, ça. il est dur cet environnement effectivement, ouais, ça fait penser. Ah, oh, oui, c'est, c'est, pas évident. Et ça me fait toujours peur parce que, bon, on voit, on a une société de consommation, là, et mm -hmm. les jeunes, justement, de ces rails, ils savaient parce qu'ils ont été exposés, donc, ils, à cette société de consommation, mais qui leur est inaccessible. Alors ça, c'est un autre problème, Alors, Il y a plusieurs caractères, là. Je vais pas dans ces personnes. Et c'est, il y a tout un petit peu de l'auteur dedans, évidemment, dans, dans, une, je fouille un peu dans une expérience. Et, euh, euh, Là, je bafouille. Il faut me poser ton des temps, questions. Euh, ton Le temps. <rire> adoré, il peut poser des questions aussi. Et en fait, euh, justement, euh, cette, euh, cette, euh, cet univers que, que tu as donc euh, imaginé, tu as imaginé, en fait tu imaginais plusieurs mondes et oui. euh, ce, ce qu'il y a, c'est que, je sais pas comment dire, tu parles de… Il y, y a une chose qui est très étonnante, c'est que souvent quand on lit de l'ASF, euh, du Space Opera en particulier, euh, on a des gens qui ont oublié leurs origines ou la Terre n'est plus, plus qu'un détail dans leur histoire, mais… Oui. Dans ta communauté, ils, ils écoutent des contes. Et puis, on a même ce personnage qui s'appelle le prince au serpent, qui oh, revient… Si. Et et dont tu m'as dit que c'était pour une version francophone, mais que si tu l'écrivais en anglais, peut-être pas. Donc, tu peux nous en dire plus sur cette euh, transmission de la... Transmission du savoir, mais regardez, c'est parce que cette histoire-là, je pense, très loin. Ok, C'est pas euh, dans 20 ans, là. Mm. Euh, les gens ont passé euh, au moins plus qu'un un millier, millier d'années dans le vaisseau, en suspension, mm. ils arrivent là. On est très loin dans un avenir euh, et on est très loin dans euh, le, le temps et l'espace. Et il y a toujours une perte qui se fait, et surtout les autres, ben, ils ont perdu le, le grand vaisseau est parti ailleurs. Euh, okay? Il y a de, y a, oui, de, y a ça, des de la de société capitaliste un petit peu là-dedans, parce que les gens ont signé des contrats pour euh, justement euh, créer cette société-là. Et puis, euh, ça peut, la, la, la, quand l'entreprise la, la, qui a affrété ce vaisseau s'aperçoit que la planète n'est pas si habitable que ça, elle dit « bon, bon, on… Oh! » On reprend une partie des gens parce qu'il y a une séparation des colons et on les envoie ailleurs. Alors le père de l'héroïne et son frère aîné, d'ailleurs, sont partis. Alors, donc, c'est pour ça là, que les 300 personnes qui restent, là, euh, qui s'appellent eux-mêmes les restants par rapport aux partants, c'est aussi un, un, un problème. Excusez-moi, là, là, je bafouille parce que l'idée que j'avais, que j'étais en train d'essayer de courir après, là. <rire> Euh, Vas-y, tu, tu as toute euh, attention. Euh, euh, <rire> oui. Alors là, on parlait du vaisseau qui était parti. Bon, La, okay. la mémoire de la culture, c'est quelque chose qui est très, très, très, très difficile. Je vais juste donner un exemple rapide. Et euh, ceux qui m'écoutent et qui ont un certain âge, euh, moi, je, je suivais l'actualité quand j'étais dans, dans les années 80. Je, je pouvais parler de n'importe quel sujet parce que je lisais les journaux, je lisais des romans, je lisais énormément. Et J'étais très à la pointe. Dans ma spécialité en géographie, quand je faisais ma première maîtrise, j'étais à la pointe de la palynologie. j'étais à la fine pointe parce que dans ce que j'étudiais. Aujourd'hui, je ne suis pas à la fine pointe, parce qu'il y a beaucoup d'autres recherches qui s'est faites et je, je, comme je ne travaille plus dans le domaine, je ne serais pas, je pourrais vous en parler de l'étude des pollens pour reconstituer des paysages végétaux, c'est fascinant, mais euh, plus, je ne suis plus autant à la pointe que je l'étais. Et dans le cas de l'actualité, aujourd'hui, c'est effrayant. Il y a des, euh, vraiment l'actualité. Je, je la suis beaucoup moins. Je la suis pour le Canada. Et il y a, il y a beaucoup moins qu'avant. Et déjà, on perd. Moi, des fois, je me dis Oh, comment il s'appelait, le politicien qui était en place il y a 30 ans, puis il a, qui a fait telle chose. Je dis Oh, ça fait longtemps, là. <rire> et euh, c'est quelque chose qui arrive dans nos vies. On oublie des choses. Alors, la, la société de ces rails, une, euh, mon humanité à moi, elle a eu des périodes de troubles qui se sont euh, déroulées. Donc, on a perdu beaucoup d'archives, surtout mm -hmm. ce qui se trouve sur des, euh, de l'électronique, c'est très fragile, beaucoup plus fragile qu'on pense. Alors, euh, entre autres, les comptes, se, se transmettent. Alors, il y en a récupéré quand même, on récupère beaucoup de science, mais euh, le, le, le petit prince au serpent, ça vient d'un auteur que, que j'aime beaucoup. Et il y a plusieurs, le, il n'est jamais nommé dans le roman, non, mais il y a plusieurs euh, phrases dans le livre, il y a plusieurs allusions du le petit prince du désert aussi. Alors, <rire> Vous pouvez deviner un peu, et eux autres, ils ont eu cette histoire-là. Et puis, Alouette a dit à un moment donné, dit c'est très mignon, mais dit, quand on voit comment ça finit, ça ne l'est pas. <rire> il, y a, il y a toutes sortes de, de, de, de petites allusions, et je peux, je peux juste dire que sans divulguer la dernière phrase du roman, quand vous la lirez, vous allez reconnaître aussi d'où elle vient. Et j'y tenais, j'y tenais beaucoup euh, pour que ça reste exactement comme ça. Et euh, je vais juste te dire, dire en passant que j'ai eu une très bonne direction littéraire euh, chez David pour, euh, quand je vous parlais de l'arbre tout à l'heure, pour rendre cet arbre plus facile à grimper pour les lecteurs. Euh, juste donner un exemple, j'ai lu un roman de science-fiction qui était très bon. Mais il était difficile pour adultes là, il était difficile à lire parce qu'à un moment donné le, la narratrice présente genre 15 personnes avec des noms accouchés dehors, c'est des extraterrestres puis aucune description dans le même paragraphe. Un petit pain de paragraphe, 15 personnes. Et ces gens ne reviennent pas dans le roman sauf peut-être 20 chapitres plus tard pour un ou deux. Alors pourquoi avoir présenté ces 15 noms? ça fait comme un gros bloc. Oui, puis ça, effectivement, euh, ça devient de la littérature d'initié, quoi. On rentre là-dedans oui. et où on a... Oui, par là, d'initié... Il y a plusieurs goûts. Il y a des gens, moi, par exemple, bon, là, j'ai, eu la joie. J'ai un texte qui va être publié dans la revue Analogue, qui euh, se spécialise en science-fiction, en guillemets dur. Et moi, je peux dire que ma science-fiction, elle est dure et croquante. Donc, je <rire> fais de la science-fiction dure, mais en même temps, c'est dur, mais c'est croquant. C'est du chocolat bien, bien, euh, bien euh, riche, avec pas trop de sucre. Parce que j'aime ça de dire que la science-fiction, c'est comme du chocolat. Les idées, c'est le cacao. Le sucre, c'est les péripéties, c'est les choses amusantes qui font que tu, tu as envie d'aller manger cette tablette de chocolat, <rire> d'aller l'essayer. Et euh, bien, c'est ça, c'est que la science-fiction, c'est… Il y a des gens, on peut vouloir… Euh, le niveau d'explication dans une histoire, euh, elle, elle peut varier, selon le public aussi. Euh, hum. Si vous voulez des histoires de science-fiction pour des très jeunes enfants, j'en ai vu, c'est beaucoup moins compliqué. <rire> euh, oui. Comme adulte, moi, j'aime ça qu'on m'explique un peu, mais en même temps, faut euh, si on s'en va dans des, euh, de, la, de la physique théorique, euh, on peut rester longtemps en physique théorique. Et puis là, mais par contre, même euh, euh, justement, quand je vous parlais, j'étais pas pire en hein, physique théorique il y a 20 ans, mais là, j'en perds un petit peu. Là, je suis rendue, oh mon Dieu, tu casses, J'étais tellement contente d'ailleurs quand ils ont trouvé le boson de Higgs. Euh, j'étais contente aussi, mais voyez-vous ce qui m'a émue, ce n'est pas le fait qu'ils aient trouvé le boson de Higgs, c'est que M. Higgs était là au CERN et j'ai vu son sourire. Et ça, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, en passant les amis scientifiques qui écoutent. Je souhaite que tous, vous ayez un petit moment comme M. Higgs, de, de, de trouver finalement ce que vous avez cherché. En bon, effet, de la recherche scientifique, c'est long. Ça prend des années. Je sais. Et, et je n'ai même pas publié. Ben, j'ai donné une conférence à la là, mais j'ai donné conférence. J'ai une séance de poster, mais je n'ai pas de publication autre que mes mémoires de maîtrise. Alors, qu'on va revenir, excusez, mais ça, c'était juste pour parler de science-fiction. Euh, j'ai toujours aimé les sciences et mon papa lisait des livres d'Azimov. Donc, Les robots d'Isaac Azimov, c'est un de mes premiers livres, euh, un autre qui m'a beaucoup ému c'est euh, la fin d'illa de José Moselli qui était une très bonne histoire et j'avais lu ça comme j'avais 12 ans là, alors et donc euh, en, les, en lisant la science-fiction j'aimais ai les sciences j'aimais ai la nature aussi donc ça a dirigé mes études vers les sciences oui puis euh, tu es revenue vers la littérature en fait aussi donc euh... ah bah ben, là quand j'ai vu que malheureusement, pour mon, il y a mon caractère aussi qui est différent et malheureusement, et là je me suis dit, ça n'a pas d'allure, il y a tellement de choses, comme dans la quête de chasse, le premier, j'ai expliqué comment fonctionne un ascenseur spatial écologique parce qu'on pollue beaucoup quand on s'en va dans l'espace. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, si, si, si, si, on leur a possible, bien expliqué. carburant quand même, oui. l hydrogène, l oxygène. Là, bon, mais il, y a, il y a des choses quand même qui se font, mais c'est énormément d'énergie dépensée pour envoyer. Alors, la façon dont mon, mes super jardiniers construisent leur ascenseur spatial, elle était assez intéressante et pas trop polluante. Alors, mais ça prend beaucoup de champs de capteurs solaires pour pousser un vaisseau. En gros. Euh, Et d'ailleurs, il y a une compétition, euh, justement, quand j'ai écrit ce roman-là, ça fait dix ça fait ans maintenant, là, au presse, euh, par la suite, j'ai vu qu'il y avait des compétitions, justement, pour créer des ascenseurs spatiales avec, euh, à l'énergie solaire. Alors, ça sent bien. Oui, oui, ça… On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui s'ouvrent, là, vers… Euh, mais si on se met à envoyer tous des fusées pour aller faire un tour euh, ouais, autour de la Terre, de... terre c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre... Euh... Notre pollution. Ah ben parce qu'on peut être écologique, mais rester dans une société très capitaliste quand même, enfin, mm. avec la, la mentalité d'accumuler de, de, du prestige? Dans ma civilisation de Super Jardinier, d'ailleurs, j'en parle, parce que c'est un des univers les plus accomplis. Euh, je suis désolé, au regret de vous dire que malheureusement, la maison d'édition s'est départie de ces livres de science-fiction. Alors, ils ne sont plus accessibles ah. facilement. Euh, il y a des librairies qui en ont encore, des exemplaires et je vais les mettre… Euh, ben là, j'essaie de voir, de trouver un autre éditeur pour ressortir toute la série parce que je considère que c'est, euh, eux autres, c'est une société, c'est une méritocratie. Donc, mais c'est encore une méritocratie où il y a des gens qui sont un petit peu privilégiés puis qui se prennent, il y a beaucoup de corruption dans cette société-là. Il n'y a jamais de, de société, il n'y a pas de société parfaite, mais il y a des gens qui font de leur mieux pour euh, te trouver, puis euh, d'essayer de trouver des solutions, puis de trouver des solutions. Puis, euh, et le, Je trouve que la, la chose la plus importante une des choses, c'est de comprendre que les gens ont des caractères très différents. Il faut accepter que les gens n'ont pas tous le caractère du héros qui savoir euh, performer. Vous savez, la course, et la performance, là. Euh, parlant de course, je, je suis une coureuse. Donc, j'ai couru deux marathons. Et, là, je cours des plus des demi-marathons et je m'entraîne. Là, j'ai couru cinq kilomètres ce matin, là, avant. Parce que ah. euh, c'est le matin au Canada, là. On est, 10 h 11 heures, là. Donc, je, je peux vous parler que... J'ai une personnalité de, de hyper capitaliste qui veut de la performance, mais en même temps, j'ai aussi une personnalité qui s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on ne peut pas euh, éternellement aller dans le matériel et puis euh, dans le prestige. Alors, c'est délicat et ce sont, ce sont des, vraiment des questions. et puis Évidemment, euh, je suis, étant donné que je suis une fille, femme, tout ça, je suis très sensible aussi euh, au fait que ben, euh, ben, moi quand j'étais adolescente, euh, c'était très clair que j'étais une citoyenne de seconde classe et euh, que tu so je sortais tous les jours et tu te fais siffler euh, dans la rue euh, ou des choses ouais. comme ça. Aujourd'hui, comme je suis plus âgée, je suis tellement contente. <rire> non, mais euh, euh, c'est Non, au Québec y en c'est très différent là, pour euh, les, les amis. Puis, euh, c'est ça. Et moi, je suis très fière de mes hommes euh, parce que j'ai un, un mari et un fils qui sont... Et donc, euh, je fais de mon mieux, donc, pour que les gens se parlent et puis euh, qu'ils qu trouve trouvent. Euh, donc, autre question, les amis. Alors, je, je voudrais revenir un peu, parce que tu as parlé à plusieurs reprises de l'édition, et euh, quel est un, petit, le, un, un écrivain euh, qui vit au Canada, oui. euh, quand il, a, il veut publier un roman de science-fiction, Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a des possibilités? Est-ce que c'est plus dynamique que, par exemple, en France? Est-ce qu'il est qu y a des passerelles aussi entre les deux? Ah. Euh, Est-ce que ça dépend de la langue? S'il y a des passerelles, j'aimerais bien le savoir. Parce les connaître. Euh, j'ai toute une belle série euh, qui m'attend. Euh, parce que j'ai quand même plusieurs livres papiers. J'en ai récupéré, là. Donc euh, ça, je peux en envoyer pour les gens qui en ont besoin, mais euh, je, je cherche une histoire. Alors, non, je ne peux pas vous parler de passe Je peux juste vous dire qu'il y a, euh, dans Maison David, par exemple, euh, sa, dans sa collection euh, 14-18, il y a du policier, il y a de l'historique, il y a de la science-fiction, il y a du fantastique aussi un peu. Donc, il y a plusieurs euh, genres littéraires. Euh, dans, au Québec, il y a la Maison à lire, euh, que malheureusement, je n'ai pas encore réussi à faire accepter un manuscrit chez eux, hélas. <rire> ils, sont, ben, ils sont tellement maintenant très euh, connus, pointus, que là, ben, ils, ils vont peut-être préférer traduire des auteurs américains. Qui, qui... Donc, c'est un petit peu… c'est un, un défi, mais c'est de très bonne science-fiction et d'autres genres aussi, fantastiques, policiers et tout. Là. Donc, non, il y, y a des maisons qui font euh, ADA aussi, qui est vraiment un éditeur qui vise jeunesse et adulte. qui ont... J'ai un livre chez eux d'ailleurs. Donc Il y a plusieurs. Il y a la maison Les Six Brumes, qui est une maison de, de la région de Sherbrooke, qui fait un très beau travail aussi, qui est un plus petit éditeur, mais oh. qui, qui a publié ma, un de mes livres, d'ailleurs, qui s'appelle La Ruche, et qui est comme une vision de Marilyn Monroe, mais dans un contexte de science-fiction. C'est oh. un hommage à Marilyn Monroe en passant. Donc, pour les intéressés, La Ruche, aux Six ben, c'est de moi aussi. C'est très court. C'est vraiment très court cest dire que même pour adultes, les textes sont relativement courts. pour rester, euh, Oui, euh... ben, Celui-là, oui, mais par contre, là, j'ai écrit… Parce que j'écris en anglais aussi, là, je ne sais pas si vous voyez, mais oui. je suis en train d'écrire un roman steampunk euh, en fait en anglais. J'écris des novellas, d'ailleurs, dans le même univers. J'ai quatre histoires là, dans cet univers-là, dont une de près de plus que 100 000 mots. Et celle-là, ça va être… Ouf, je vais soumettre ça, ça va être un gros morceau. Là. Donc, et ça encore là, c'est un univers de science fiction. Ce pas du steampunk là, qui se passe dans l'époque victorienne, mais il y a quand même une influence de cette époque-là. Mais c'est une climatique, c'est après la catastrophe climatique, Oh, que je suis joyeuse, moi là. là. <rire> oui, non, il n'y aura, de... aura que dans les livres, on peut les faire, les catastrophes. Mais du Mais coup, c'est une euh, solution quand même. Là. Euh, comme je vous dis, ce que je considère que j'ai, euh, je suis quand même très contente de ce que j'ai pu faire avec euh, le, euh, le monarque des glaces, parce que c'est vraiment euh, un monarque, une personne transplantée dans un corps euh, cyborg. Donc, c'est un papillon cyborg géant qui parle la Terre qui a été dévastée par les catastrophes, les guerres climatiques aussi. Et euh, c'est assez… Euh, c'est un de mes livres les plus cyniques d'une certaine façon, mais en même temps, c'est euh, un, un qui a été souligné par la critique. Il y a eu un prix Solaris pour un de ceux-là. Donc, euh, et c'est l'une de mes seules histoires qui a été traduite en français, en anglais et en russe. C'est paru dans, la, dans une revue de science-fiction russe. On ne se plaint pas. Non, mais c'est bien. Les passerelles oui. se font. C'est ça. Alors, c'est ce que je peux dire là-dessus. Euh, il y a une autre chose que vous devez savoir. Je peux mm -hmm. dire un grand secret. Est-ce que vous êtes là? La première version du secret de Paloma a été écrite en anglais. Ça ah, m'a oui. pris de près deux mois. C'était un pari que j'ai fait avec un auteur américain. Je dis oh oui, Oh, je peux pas d'écrire un roman en deux mois. » Puis je l'ai fait. Il était beaucoup plus court cependant, les personnages n'avaient pas les mêmes noms parce que euh, la partie de science-fiction que je trouve la plus dure à écrire, ce n'est pas d'écrire l'histoire, faire la recherche, c'est que ça, ça branche naturellement, mais c'est de trouver des fois les noms des personnages. Ah oui. <rire> quand j'ai trouvé les noms, j'étais tellement contente. Et des fois aussi, euh, je vous dis, j'ai enrichi de Riboflavine. Pendant la direction littéraire, il y a quand même eu des, des petits épisodes qui ont été rajoutés, des petites choses qui ont été rajoutées pour euh, enrichir l'histoire. Et puis, c'est ça qui fait que ça fait une bonne, un bon chocolat euh, satisfaisant à goûter. <rire> à goûter. Mais du coup, ça, cette écriture en anglais, c'est euh, euh, quand tu as voulu réécrire… Euh, le secret ben, ben, ben, de Paloma français, tu, tu as rajouté. J'ai commencé à traduire puis là je me suis aperçue, « Ah oh, tiens, oh, j'ai oublié ce détail-là, tiens, je rajoute ça. Ah oh, tiens, attends, je vais aller vérifier, sur au sommet de l'Everest, c'est quoi la, la pression. » Parce que je l'ai dit, je suis un « picker en anglais, excusez-moi. Donc je suis pointilleuse, alors j'ai rajouté, j'ai rajouté. Alors le, le roman est, il est passé de 35 000 mots en anglais à 60 000 mots en français, et puis euh, avec la version finale, n'est-ce pas, euh, après que parce que… La, ce que je trouve qui est bon, un bon rôle de la direction littéraire, c'est justement ceux qui, et celles qui s'aperçoivent, qui lisent. Ce ne pas des gens nécessairement qui écrivent, mais ce sont oh. des gens qui lisent beaucoup et qui s'aperçoivent que ton arbre, il ben, n'y a rien pour aider le lecteur à grimper. Donc, euh, c'est de faire pousser les branches. Wow. Déjà, déjà la fin. Oh, oui, oui, oui, mais ce, ce n'est qu'une qu première partie. On se retrouvera dans d'autres nice fiction Je, je pensais qu'il y aurait peut-être des petites questions du public adoré. Euh, là, je n'ai pas l'impression, c'est euh, ah, ce format-là. Mais... Il n'y a pas de problème. Euh, je suis toujours, euh, En moi, fait, c'est mon quoi? blog de la savante folle sur Wordpress, ça je suis facile à trouver, vous faites euh, mon nom et savante folle, mais j'ai aussi mon blog entre guillemets sérieux d'auteur de science-fiction qui est michel-laframboise.com Alors vous pouvez aller visiter par là, vous allez tout trouver. Et oui, oui, on a, on a, j'ai déjà, j ai j ai déjà vu. Oui, et j'ai ma société aussi que je vais, je vais écrire, euh, ma, ma petite maison de production, euh, de publication qui publie vraiment des choses euh, pas trop, pas trop longues. J'espère, euh, je l'ai bien écrit. J'en vois ça, voilà. Ma, ma petite société. Éco-fiction. Et entre autres, il y a une autre raison pourquoi, c'est parce que je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de mémoire ou d'attention. Donc, pour des personnes en déficit d'attention, ça fait du bien de lire un livre court qui est complet, une histoire complète dans un livre. Alors, c'est pour la satisfaction. Et ça fait aussi de très beaux textes, les textes de oh. et... Oui, ah, bon. bien sûr. sûr. J'ai lu beaucoup de science-fiction en nouvelles avant de lire un roman. Hein. Ah. Je veux remercier vraiment tout le monde et euh, Madame Marchetteau et euh, vous, Sonia, euh, pour euh, cette occasion de m'adresser au public. Bah, C'était un grand plaisir, et puis peut-être que parce que comme Nice-Fiction redeviendra en présentiel et sans doute restera hybride, on aura oui. d'autres occasions de se retrouver, et ben, peut-être euh, en France, qui sait, <rire> à Nice. Oh, ben, euh, <rire> c'est un plaisir. et puis aller à nice Oui, Oui, bah, c'est une ville qui a beaucoup embelli en plus ces dernières années. donc. Et, bah, écoute, euh, oui, et je, et je regarde aussi vos vidéos, là. je vais les regarder. Mais les... Oui, alors cette, cette vidéo là c est, est, est, est enregistrée euh, pendant trois jours, donc euh, c'est à disposition, pardon, pendant trois jours, c'est sur Nice Fiction et oh. après ça sera dans la base de Nice Fiction, euh, ça sera toujours disponible. Ah voilà. oh ben c'est très voilà, bien. Voilà, on les, on les toilette, on les... et puis après euh, on peut retrouver des… des, des... Voilà, voilà. Donc, euh, bah, écoute, euh, je te dis au revoir. Merci beaucoup, en tout cas, de, de nous oui. avoir. Euh, J'espère être... euh, me, me compliquer une, une copie de vidéo aussi. Là, pour, oui, oui. À prochaine. Voilà. Alors, ben, salutations à tout le monde. Et puis, merci d'avoir été merci. là. Merci. Et à Michel. bientôt, alors. Et aux personnes du passé et du futur qui vont regarder cette vidéo. Aussi. Voilà. <rire> au, revoir. au revoir. Au revoir, Michel.